Pour mesurer la vitesse du son, nous allons utiliser ce dispositif expérimental. Nous avons ici un chronomètre. Vous le voyez, il s'est déclenché parce que j'ai parlé, puisqu'il est relié à deux micros. Un ici et un ici. Ils sont écartés d'une distance 70 cm. Un micro qui va déclencher le chronomètre quand il reçoit un signal. Et cet autre micro va arrêter le chronomètre quand il va recevoir le aussi un signal. Ce chronomètre permet donc de mesurer la durée entre le moment où ce micro reçoit un son et où ce micro reçoit le même son. Pour mesurer la vitesse du son, nous allons devoir produire un son. On pourrait donc parler, mais on peut aussi utiliser ces percussions. Donc c'est parti nous allons faire notre première mesure. Donc on se tait, on remet à 0.